Alors donc, les tests utilisateurs Tris, oui. jour 2, avec euh, Stéphane et moi-même. Donc Tris puisque notre euh, cobaye a été, euh, a, été, a été une femme. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui donc On a finalisé le questionnaire pré-entretien. Donc euh, à quoi ça sert C'est un peu pour euh, segmenter euh, les personnes euh, Passer les scénarios, donc euh, est-ce que c'est des gens qui se sentent euh, à l'aise avec un smartphone, qui sont euh, des... un usage qui sont de desktop, euh, comment ils apprennent un outil informatique un peu dans leur quotidien, notamment sur le, le périmètre comme passe, donc leur utilisation des oui. envoyés, des, oui. des mails et des contacts, regarder un peu les cas de figure, ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils font des événements euh, très simples pour eux ou en invitant beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a une utilisation de multi est-ce que pour Inbox euh, il y a une tonne de, de destinataires, est-ce qu'ils répondent à la citation ouais, etc. Donc le but du jeu c'est de voir un peu quel type de population euh, auquel on accède et comme ça, ça va ça nous servir dans nos, dans, dans, nos, dans nos analyses. Donc ça c'est pour le pré entretien Ça c'est pour le post-entretien. Donc le questionnaire euh, Use, c'est un questionnaire qui fait une vingtaine de questions, donc euh, c'est pas nous qui l'avons inventé. c'est une méthode qui existe déjà. Euh, parmi ces questions, on en a sélectionné un hein, sous-ensemble puisque les questions de questionnaire d'origine, il en a beaucoup trop. Et donc on a sélectionné celle-là. Donc, euh, et on les attribue en français. Donc c'est des questions assez génériques. Parfois on dirait qu'elles se ressemblent, mais en fait elles ont toutes euh, des petites sémantiques différentes qui fait qu'elles euh, sont assez précises finalement. Et donc euh, à quoi sert ce questionnaire après l'entretien ben, C'est pour voir un peu dans quel état d'esprit la personne, euh, suite à l'utilisation du logiciel, euh, finalement est-ce qu'elle a bien aimé ou pas, et les questions précises un peu euh, si c'est convivial ou si c'est recommandable à quelqu'un d'autre, ouais. ou en tout cas si c'est lui-même. Pour les scénarios en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui on a d'abord euh, testé les, un, les tests qu'on avait fait hier. On a regardé entre nous euh, si ça a marché bien, si on arrivait nous-mêmes à faire des actions. Déjà, c'est le logiciel n'était pas bugs. On sait, qu'il euh, tout assez fluide. Une fois qu'on a fait ça, on les a complétés. On a créé des prérequis, puisque notre environnement c'était on voulait les faire sur un smartphone, avec le Samsung S4, et sur Dev. Donc, les prérequis, c'était que dans le cadre de nos tests, il ben, nous faut des mails avec du HTML, il nous faut un certain nombre de contacts, avec un certain nom, etc. Donc, on a fait ces prérequis-là. On a fait les templates des, des plusieurs, de tous les questionnaires qu'on avait. Donc, le pré-entretien, c'est identifier qui sont les gens qui s'adressent. Si L'entretien, c'est dérouler des scénarios. Le post-entretien, c'est questionnaire news. Et spécialement pour Claudia, le post post-entretien, puisque nos partenaires du Loria et de Télécom avaient déjà fait des tests utilisateurs et donc on a pu savoir ce qu'eux pensaient de notre propre protocole de test. Et la procédure, donc il y avait un animateur qui un peu animait le test en demandant à la personne pour faudrait faire ceci ou faire cela, envoyer un email avec des pièges, etc. Et un observateur qui lui tapait le texte et décrivait les points bloquants ou ce qu'il y avait bien dans les scénario. Donc, exécution des scénarios sur un échantillon. D'un utilisateur, donc euh, a avec des pincettes. Hein. Donc merci à Claudia d'abord hein, qui n'est pas ici, mais bon, vous la, la remercierez à nouveau euh, pour nous. Donc ça a duré 55 minutes environ. On a 50 minutes de vidéo puisqu'on enregistre. Donc 55 minutes c'est juste l'exécution des tests et ensuite il y a l'entretien euh, avant, après, etc. Pour un total d'environ 1h15. Alors qu'est-ce qu qu que globalement ce qui en est ressorti là de, de cet entretien euh, Donc euh, on va commencer par les problèmes. Donc les problèmes d'expérience utilisateur. Donc j'ai mis connu, moins connu et nouvellement constaté. Donc connu bon, On savait déjà qu'on avait des labels qui étaient perfectibles, donc euh, on, a, on a édité à la place de save. Donc du coup, euh, quand on est devant un smartphone, c'est un peu perturbant. On sait pas trop s'il faut appuyer dessus ou pas. Ou pareil, dans Inbox, euh, on a, on a de la, un, un mot qui s'appelle configuration. Mais en fait, c'est pour créer des nouveaux folders, c'est pas exactement la config. Bon. C'est un peu perturbant. Mais on savait déjà, on a déjà créé des jurés pour ça. Moins connu par exemple, on a dans un bon service on une récurrence sur un calendrier. Et en fait, euh, du coup, euh, c'était vachement. On s'est rendu compte, nous-mêmes, en voyant le se faire, que c'était vachement confus dans la manière d'appréhender le, le, le formulaire de création de, de récurrence, et on comprend immédiatement le problème. Et nouvellement constaté, donc là j'ai pris un exemple euh, euh, de la blocage lors de l'ajout des destinataires pour inbox. Donc vous savez, dans inbox, quand on rajoute des destinataires, on change d'écran en fait. Et on a la liste des destinataires qui s'autocomplètent. Et en fait ça, je l'avais dit, dit de manière très sauvage, j'avais pris le smartphone, j'avais été voir les gens, hop, regardez, est-ce que ça marche, machin, hop, les gens invités. Et Nagora, ça marchait bien. Et là, ça ne marchait pas du tout. <rire> enfin, du tout. On voyait qu'il y avait quelque chose, c'était bloquant quand même. Donc, à réitérer sur plusieurs utilisateurs, voir si ça se confirme ou si c'était une exception. Et évidemment, il n'y a pas eu que des problèmes. Il y avait aussi eu des satisfactions. Donc, euh, par exemple, le swipe dans le calendrier, c'était facile, c'était presque naturel. Sachant que Claudia, donc l'utilisatrice, n'est pas du tout habituée au smartphone, elle n'utilise pas du tout ça. Et pourtant, dès qu'elle est dans tac, tac, la main, tac-tac, soit gauche-droite, aucun problème. Alors que euh, certains d'entre nous, dont moi, avaient des préjugés. Pareil pour téléphoner à un contact nouvellement créé, hop, elle invente un contact, elle clique sur le téléphone, ça appelle, hop, nickel. Et donc, quelle étape suivante donc, euh, pour les améliorations Donc, il y a un volet légal. On... Où elle nous a dit qu'effectivement, on n'était pas, pas tout à fait carré. On a une partie des autorisations, mais on n'a pas tout, puisqu'il il faudrait peut-être, on va s'en renseigner, mais des accords de consentement lorsqu'on participe à des tests, etc. Donc on verra ça avec le monde juridique. Un environnement de test euh, construit, pour ne pas tester sur dev, évidemment, pour avoir quelque chose de plus construit en local. La modification des scénarios, puisqu'en les, en les exécutant, on s'est rendu compte que. Il y en a qui d'autres qu'on peut simplifier, ou au contraire, certains cas, où on peut creuser un peu plus. Et enfin, l'analyse. Bon, ben, ça va être le gros du travail, je pense. Hein. Ben, donc euh, Une fois qu'on aura passé plusieurs entretiens, ben, segmenter les, nos interviewés, puis ensuite euh, faire des graphes avec euh, les résultats qu'on a eus, et voir, euh, faire des regroupements pour savoir quels sont vraiment les points bloquants et vraiment les points qui Et voilà. Vous avez des questions avec